Déjà vu, en anglais. En english. Déjà vu. Déjà vu. Mannequin. En anglais. En english. Mannequin. Mannequin. Écrasez ce bouton j'aime. Rejoignez notre communauté, cliquez sur s'abonner, commentez ci-dessous, votre opinion compte pour nous. Smash that like button. Join the tribe, hit subscribe, comment below, your opinions matter. Mots, français, anglais qui s'écrivent de la même façon, ou presque. French, English words that are written the same way, or almost.